Aujourd'hui, grand plongeon au cœur de la route du Rhum, destination Guadeloupe, enfin d'abord à Saint-Malo. Je vous emmène bosser aujourd'hui en coulisses avec ceux qui font la course déjà depuis plusieurs mois. Ils ont conçu tout le dispositif digital pour que vous puissiez suivre cette nouvelle édition dans des bonnes conditions. Suivez-moi chez Niji, une entreprise bretonne qui recrute beaucoup en ce moment. Allez embarquer avec moi Bon, alors j'ai rendez-vous avec Stéphane. Voilà, je vais essayer de le trouver dans la foule. Salut Stéphane. Bonjour Géry Ça va Bien et toi Bah ouais, bien. Bon alors il paraît que toi tu es architecte. C'est ça. dit Alors architecte de bateau ou... Non, euh, Archite... architecte. Je suis architecte de solutions chez Niji. Ça consiste en quoi Donc euh, ça consiste euh, principalement en être garant, on va dire, de, du développement des solutions euh, chez Niji. Donc des solutions techniques, bien évidemment. Pour développer quel type de produit Alors là, sur la route du Rhum, c'est euh, le site web et euh, l'application mobile. Pour que je puisse suivre la course euh... en Pour live. suivre la course en live, exactement. Sachant que le, la partie web a une particularité, c'est que avant la course, pendant la course après la course, le dispositif est différent. Avant la course, c'est avant tout pour présenter le village. Okay. Pendant la course, ça va être effectivement pour euh, accéder Suivez au classement, euh... etc. puis après la course, ce sera pour débriefer de la course. Et, euh, et puis aussi euh, pour proposer aux partenaires de, de ces sports de pouvoir euh, euh, participer à la prochaine route D'accord. Bon, et toi pourquoi tu aimes ton job chez Niji J'aime mon job parce que déjà je suis avant tout développeur. Euh, moi c'est la partie technique qui m'intéresse le plus, les challenges techniques. Donc ça c'en est un beau Alors c'en est un beau parce qu'on a eu très peu de temps pour réaliser l'application et le site web. C'est-à-dire combien de temps Grosso modo trois mois, donc ah ouais. sur une équipe assez réduite, on était six personnes, donc 6-7 personnes. Euh, donc en mode esprit startup, cest c'est-à-dire que là on était en, on va dire, en autonomie totale. Euh, donc avec tous les corps de métier qu'on peut retrouver chez Niji. Alors lesquels Donc euh, le design, les développeurs bien sûr, les testeurs, le product owner, le chef de projet. Et donc euh, tout ça euh, dans une bulle. Dans la même équipe. Voilà. Et alors toi expliquons un peu ton parcours chez Niji. Mon parcours chez Niji, je suis arrivé il y a à peu près 4 ans chez Niji. Euh, en bateau non, <rire> ça aurait pu. <rire> ça aurait pu, vraiment, ça aurait pu. Euh, non, non, je suis arrivé il y a 4 ans chez Niji. J'ai un parcours, euh, on va dire, assez classique. Je suis ingénieur en informatique. Euh, j'ai suis passé par d'autres entreprises avant. pas grave. Hein. Non. <rire> Mais ça va, ça va mieux. Vu que je suis chez Niji, ça va bien. Euh, donc, du coup, c'est ça euh, assez naturellement, j'ai trouvé ma place chez Niji. Euh, du fait du, de la liberté qu'on me donne pour choisir les technos, pour choisir les projets sur lesquels je travaille. Euh, tu as pu évoluer du coup euh, au fil du temps Oui bien sûr, tout à fait. Ouais. Donc effectivement chez Niji assez rapidement on, on commence par exemple développeur et on peut être architecte assez rapidement à partir du moment où c'est vous plaît. Et puis... tu travailles pour quel type de client sinon Alors en ce moment je travaille pour euh, le transport, euh, mais euh, ça peut être aussi pour le retail. Il euh, y a des grosses entreprises de retail sur, sur Nantes ou sur Rennes ou sur, sur la région. C'est très très varié. Ouais. Okay. Bon et tu préfères la course en solitaire ou En équipage bien sûr. Et donc, je vais t'emmener voir euh, le reste de l'équipe. Eh ben allez, on y va. C'est parti. C'est par ici que ça se passe. Vous étiez combien dans l'équipe Aujourd'hui, on est 7. On, a eu un... on était un peu plus par moment. Ça, ça a fluctué, mais aujourd'hui, ouais. on est 7 ici. Okay. Et euh, on va essayer de se frayer un chemin. Hein, le... ouais, C'est normal. C'est la route du Rhum, <rire> il y a du monde. Exactement, okay. je t'en prie. Là okay. on arrive sur le stand. D'accord. Voilà, le stand Niji. Donc là, je vais te présenter l'équipe. Okay. Donc, il y a Audrey. Bonjour, Audrey. Bonjour. Donc qui est notre chef de projet. D'accord. Donc c'est elle la pilote. C'est ça. C'est okay. ça, c'est notre skipper. D'accord, plus précis. On en fait en en Enchanté. <rire> voilà. Je vais aussi te présenter donc, euh, un autre skipper, mais là pour le coup c'est notre product owner. Qui est vraiment skipper. Donc c'est Gaëtan. Oui, qui est vraiment skipper. D'accord, ouais. ok. Ouais, je suis navigateur, okay. Navigateur. Le navigateur de l'équipe, c'est lui. Et alors, ça. Product Owner, il faut que tu m'expliques quand même. Alors, du coup, Product Honor, bah, il donne toute la direction fonctionnelle du projet. Donc, C'est lui qui a décidé en fait, chaque fonctionnalité du site web et puis de l'application mobile. D'où l'intérêt d'avoir un skipper qui s'y connaît. C'est mieux. C'est mieux d'avoir quelqu'un du métier, en tout cas, pour nous aiguiller. Je te présente l'équipe Design, donc Fabien, Bonjour, qui a salut. conçu toute l'expérience utilisateur du site et de l'application mobile. Et Jade, donc c'est occupé Bonjour. de la marque Niji, donc du stand que tu peux voir aujourd'hui euh, sur le. Leur job, c'est designer, c'est ça. C'est ça, mais alors designer d'expérience et designer euh, aussi visuel. Tout le beau, voilà. C'est eux. Le beau et le pratique. D'accord. Les deux. Et alors là, on est a. Important. La météo du jour, est ça ouais. Alors, en plus, vous êtes prévisionniste météo. Exactement. Et alors, la dépression, elle, elle arrive ou elle n'arrive pas Non. Il va faire beau quand même. Donc là, les gens sérieux, bah ça, c'est les développeurs du site. Salut les développeurs du site. <rire> donc il y a Julien. Anaïs, Xavier et Teddyaga. Hello. Donc euh, ils ont fait du web, ils ont fait du mobile, euh, du okay. back, euh, du, euh, du front, ils ont fait un petit peu de tout. Ok. Donc tous les rouages, c'est vous, c'est ça Toute la techno qu'on voit derrière, c'est vous Ok. C'est eux qui ont fabriqué. Super. Bah, bravo à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ah, Déjà, il faut mettre ton prénom. Donc je viens bosser chez vous. Je valide. Je pensais qu'il gagnait du rhum, moi. Saint Malo, surtout aujourd'hui, mais Niji c'est aussi Rennes, Nantes, Paris, Lyon, Bordeaux, où tu veux. C'est clairement les deux, ce sont deux valeurs qu'on défend chez Niji la bienveillance au service de la performance. Alors, à titre perso, Android, mais iOS aussi pour le boulot, faut tout faire. Difficile de choisir chez Niji, on fait les deux. Stéphane, merci beaucoup pour la découverte de toute merci ton équipe. Toi. Merci à tous. Bon, moi, j'ai d'autres équipages à rencontrer, d'autres bateaux à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute l'envie de rejoindre la team Niji et de naviguer avec eux, postuler que le meilleur gagne. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. À bientôt. Salut, salut. Bonjour Bonjour, Géry Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente Hugues Méli, le dirigeant fondateur de Niji, et Hervé Favre, euh, président d'Océ Sport, l'organisation de la route du Rhum Destination Guadeloupe. Alors, Hugues, je m'adresse d'abord à toi. Pourquoi Niji est dans la course, dis-moi Parce que le numérique est dans la rue et qu'il faut peut-être aussi l'emmener sur l'eau. Euh, trêve de plaisanterie, je pense qu'un événement aussi euh, fabuleux que la Route du Rhum Destination Guadeloupe se doit euh, d'avoir une dimension numérique pour pouvoir être vécu le plus largement possible par euh, le plus grand nombre d'entre nous, euh, ceux qui seront là, euh, sur le village, ceux qui seront sur l'eau, le jour du départ, à l'arrivée en Guadeloupe, qui doivent pouvoir préparer leur séjour, mais aussi tous ceux qui sont très loin d'ici, très loin de la Guadeloupe, et qui pourront suivre, et la, et qui pourront course, suivre la course et vivre l'événement et comprendre où leurs coureurs préférés en sont, ce que font les sponsors, Voilà, avec beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, beaucoup d'audio. Et en quoi la route du Rhum Destination Guadeloupe sert l'emploi chez Niji parce que je pense qu'il faut montrer aux gens qu'on peut aussi faire des choses très ludiques et pas que des réalisations extrêmement sérieuses pour des entreprises où... Dimension parfois un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de technologies derrière ce dispositif à la fois web et mobile. Parce que les enjeux en matière de volumétrie, en matière de fréquentation, en matière de temps réel, de diffusion de contenu en temps réel, de suivi cartographique de la course sont quand même des enjeux importants. Et donc il y a matière à se casser un petit peu les dents. Et aujourd'hui, nos populations elles aiment bien faire des choses aussi compliquées. Elles aiment bien se casser un peu les dents sur des sujets complexes et celui-là en fait partie. Okay. et tu recrutes des centaines de profils chaque année, sur quel type d'emploi un on, peu. Est, on est 800 aujourd'hui chez NIGI et on a trois métiers donc un métier de conseil donc plutôt des consultants qui sont plutôt des gens euh, issus d'écoles de management et de commerce avec des parcours en conseil euh, stratégique, un métier de design donc plutôt des designers, plutôt des gens issus de sociologie, psychologie, euh, ergonomie, euh, design créatif, euh, design graphique et euh, bien évidemment des ingénieurs ou des gens issus de l'enseignement supérieur euh, technique euh, dans les métiers de réalisation euh, logicielle et aussi de, de maîtrise des plateformes et des infrastructures de connectivité parce que à l'heure des objets connectés, il n'y a pas que le logiciel et les applications, il y a aussi la connectivité, et les réseaux et les plateformes. Merci Hugues. Alors je me tourne maintenant vers Hervé. Explique-moi Hervé, pourquoi tu as choisi Niji toi On a choisi Niji parce qu'on avait besoin d'un partenaire solide qui est une grande expérience euh, du digital. Parce que sur la route d'Europe d'Est-Saint-Guadeloupe, euh, physiquement on attend déjà 1,5 million de personnes à Saint-Malo. Et euh, sur le site internet et sur l'appli, on attend des centaines de milliers de personnes. En particulier le jour du départ, lorsqu'on lance le, la cartographie, on sait qu'il y a des pics qui vont être absolument énormes. Donc on a besoin d'un partenaire solide qui est, est l'expérience et le dynamisme. Et donc c'est pour ça qu'on a, a choisi de travailler avec Nijin. La fiabilité, du sérieux, de la technologie. Exactement. Et la place du digital dans la course, explique-moi un peu. Alors c'est ce une, une place, qui, une place qui, prend, euh, de, de, qui prend, une technologie qui prend de plus en plus d'importance. Évidemment, on a les, les médias classiques qui sont la, la télévision, et la radio et la, et la presse écrite. Mais le digital aujourd'hui, c'est quelque chose qui monte. Quand on parle avec les partenaires, tout le monde veut faire de la, de, du digital, tout le monde veut faire de, de l'activation digitale, et donc, euh, on voit clairement dans les, dans, les, dans les progressions depuis à peu près 8 ans maintenant, c'est des progressions à deux chiffres, voire à trois chiffres, c'est énorme. Et donc euh, c'est un élément sur lequel on ne peut pas se rater aujourd'hui. Donc le digital et aussi dans la course. Quoi. Un petit message pour nos amis avant le départ. Soyez nombreux ah. sur nos applis, sur le site web, et ah. si vous êtes chanceux, ici à Saint-Malo. Ok. Et n'oubliez pas ah. de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. A bientôt. DJ, vous entendez allô allô no